Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Pro Geek. Alors aujourd'hui, comme vous remarquez, on parle de toujours de Pokémon Go. Et euh, voilà, au lieu de vous montrer euh, comme la précédente vidéo sur l'ordinateur, là je vous donne également l'astuce au niveau de, du téléphone. Donc pour pouvoir jouer tout en étant euh, chez soi ou euh, sur son lieu de travail. Donc euh, c'est tout à fait simple, c'est le même principe que la vidéo précédente. Que vous pouvez bien sûr regarder, euh, je vous mettrai bien sûr le lien euh, pour pouvoir la visiter. Et euh, c'est simple c'est en fait, qu'il faut le fake GPS en question afin de pouvoir euh, se déplacer. Alors, on va faire celui ce dernier on va ressortir par la suite. Oups. Donc, il y a le petit fameux message qui à chaque fois et voilà c'est capturé alors comme vous remarquez ça fonctionne vraiment bien comme vous avez remarqué j'ai pu me déplacer sans aucun problème alors on va faire un peu plus loin remarquez qu'il va commencer à bouger il y a un autre qui sort, donc on va pas faire en fait sur les pokémon euh, puisque c'est pas le but de la vidéo en question donc comme vous remarquez je peux bouger, il n'y a pas de problème on va essayer d'aller un peu plus loin Voilà. on bouge encore un peu plus pour juste faire le test sur les stop en question donc vous remarquez que ça fonctionne bien donc, alors, euh, donc pour pouvoir effectuer le jeu, donc on veut, je vais sortir de, de tout ce qui est ouvert. Alors, je sors de Fake GPS. Voilà, donc je suis sorti de tout. On va laisser mon parce que je risque de perdre l'enregistrement. Alors, c'est tout à fait simple. Vous remarquerez que, alors ici j'ai déjà en fait l'enregistrement de Lucky Patcher, Fake GPS et Pokémon Go. Donc il faut bien sûr lancer Lucky Patcher, bien sûr après l'avoir installé, puis chercher dans Lucky Patcher le jeu en question, donc que j'ai mis dans le backup de Lucky Patcher, afin que je puisse le trouver facilement. Donc l'application Fake GPS donc, et qu'il faut bien sûr, comme dit auparavant, installer en tant qu'application système. Du moment que vous le faites, il faut redémarrer le téléphone de préférence pour ne pas avoir de problème. Donc le téléphone va faire une mise à jour euh, comme pour une application supplémentaire qui a été mise sur Android. Et par la suite, voilà, donc le Fake GPS est installé. On peut sortir de... Du, euh, on va dire de la partie euh, Lucky Patcher il faut bien sûr aller également oups alors on va aller sur les paramètres voilà c'est pas ça le réflexe d'aller toujours sur Youtube alors donc dans les paramètres bien sûr il faut aller sur la partie options des développeurs et il faut également alors, si ça veut bien apparaître, mes excuses, je viens tout juste de sortir de travail et je vous fais cette vidéo directement. Alors. Où es-tu Alors, je cherche, je cherche. Voilà. Donc, aucune application de position fictive définie, bien évidemment. Également, la partie localisation il faut bien que ce soit activé et en haute précision et c'est tout bon donc vous avez toutes les démarches nécessaires afin de lancer fake gps de pouvoir sélectionner une position également dans la partie setting il faut bien cocher expert mode donc euh, je fais les choses rapidement mais c'est déjà expliqué sur la précédente vidéo qui est sur l'ordi, et donc là je l'ai testé euh, également sur le téléphone, ça fonctionne bien. L'avantage, vous n'avez pas à vous déplacer, et euh, voilà, ça prend moins de voilà, ça décharge moins le téléphone, en effet, que s... en prenant en considération le vrai GPS et les vraies ressources du, t... du téléphone en question. Alors, du moment où on a dit que vous avez sélectionné l'emplacement, vous appuyez sur la partie en bas à droite, pour, euh, comme si vous faites play avec le petit euh, cercle orange. Donc fake location engagé. Alors on part sur pokémon Go. On attend que ça charge un petit peu. et voilà je suis de retour sur le jeu en question donc qui vous permet bien sûr de pouvoir euh, de pouvoir bien sûr vous déplacer sans aucun problème je vais faire n'importe quoi je vais essayer d'aller là et il va commencer à bouger voilà alors. donc vous remarquez que quand vous zoomez au maximum déplacement c'est comme si vous vous déplacez euh, réellement vous n'avez pas besoin de pouvoir voilà mais sinon on pouvait faire bien sûr les longues distances. évitez juste trop euh, de le faire parce que voilà ça téléporte et à un moment donné ça peut vous créer euh, un bain temporaire du jeu en attendant euh, voilà que ça reprenne et on connaît pas encore tous les euh, tous les punishments, on va dire, qui sont euh, en cours, qui peuvent être peut-être euh, bloquer complètement le, le jeu en question. Alors, non, merci. Voilà le jeu en question. Donc voilà. Vous remarquez que ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. On peut voilà prendre les bonus. C'est pas ça que je voulais faire. voilà donc je pense qu'on a fait le tour j'espère que ça va vous être utile bien sûr vous pouvez cocher la partie en haut à droite RA pour la désactiver pour euh, désactiver la caméra également ça permet au moins de, de pouvoir euh, économiser un peu l'appareil photo également donc il y a plusieurs choses que vous pouvez en fait à ce moment là euh, utiliser, on va dire, à votre, euh, à votre avantage et pouvoir jouer euh, sans aucun problème bien sûr, si vous souhaitez par la même occasion, par la suite jouer d'or vous pouvez le faire Donc, vous pouvez basculer soit sur l'un, soit sur l'autre il n'y a pas de problème et euh, c'est tout à votre avantage j'espère que ça va vous être utile en fait, au niveau de ce petit site également euh, n'hésitez pas de laisser des likes ou des commentaires si ça vous a plu et euh, surtout, euh, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Une excellente journée.